Bonjour et bienvenue à la question métier. On est à CFRH 88.1 et 106.7 avec mon invité Dan Pelletier de la région de London. Bonjour Dan, comment ça va? Bonjour, bonjour. Ça va tout le monde, tu Très bien, merci. Pourrais-tu nous parler un peu de toi, là, comment ça a commencé pour toi, euh, ta vie, puis où tes ancêtres te viennent un peu? Bien, euh... Euh, je suis allé à Sudbury Je parler français sur l'image quand j'étais jeune. Euh, je n'ai pas parlé un mot d'anglais j'avais été à l'école, je pense, la première année que j'ai commencé à parler un peu d'anglais. Euh, je sais que j'ai de la famille qui vient de Québec. C'est les deux côtés de, de, de ma famille. Euh, bon, ma mère, c'était Guilbeault, mais mon père, c'est les Pelletier. Euh, je sais mon grand-père, son père, il était à moi, je lui ai dit, on a déménagé à Sudbury, toute la famille est là. Et j'ai resté là jusqu'à quand j'avais peut-être une autre chose de même sur toute ma vie. Ensuite, j'ai déménagé à London parce que j'ai commencé à travailler une job avec des... J'ai changé ma vie. Au commencement mon père, travaillait parce place comme Golden Green Bakery à Sudbury. So, j'ai travaillé là toute ma vie avec lui, euh, lui il devait le pain, moi je, je faisais le pain et euh, j'étais un baker, j'ai 14 ans, j'ai euh, changé ma vie. Euh, j'étais dans l'armée euh, quand j'avais 17 ans, ils euh, sortent au marché, mais ils m'ont laissé, je suis passé à Québec, à Longueuil. Euh, puis, euh, so, quand donc, ils m'ont laissé aller dans l'armée. Euh, euh, j'ai commencé une addiction pour moi avec la drogue, la chorale, pour beaucoup d'années. Euh, j'ai fait des choses que je n'ai pas vraiment à faire, mais autour de 30 ans, j'ai décidé que c'était changer ma vie. Puis euh, c'est là où j'ai discuté. Je me rappelle quand j'étais jeune, peut-être dans la troisième année, quatrième année, peut-être quelque chose de même. Il y a un tournée qui excité. J'ai parlé à ma mère, je lui dit moi, moi, je lui ai dit, on a on appris des Indiens, on on c'est euh, un mot qu'on lui donne en ce temps-là. Et aujourd'hui, moi, chaque fois que quelqu'un dit le mot indien, on n'est pas de l'Inde. Je, je dis ça de monde tout le temps. Mais elle m'avait dit oh, ben, tu sais, on a de gueules de l'Orthopane dans, dans, dans, dans la pire, puis, la, puis, la, puis dans, les deux côtés de la famille. Ben, on n'a jamais parlé de ça après ça. C'est une chose que enfin, ça ne se parle pas. C'est un gros secret. C est, c est, on était français, puis c'est tout. Puis... Continue. Je ne sais pas, j'ai un peu de minute, mais quand j'ai tourné le bord, j'ai arrêté ici, j'ai été un programme de... j'ai... mon premier sponsor m'avait amené un pouvoir. Il y avait peut-être trois mois dans le programme. Et quand j'avais transité pour mon bout, quand j'ai tourné sur le step avec ma mère, dans la conversation qu'on avait, puis rappelle que me rappelle, c'est comme si, me rappelle, c'est comme je retournais chez nous, puis mon père va parler dans le corps, de de plus. Continue, continue. Ok. Alors, anyway, j'ai tourné par le père, puis j'ai fait beaucoup de choses comme des produits, j'ai fait des produits, j'ai travaillé dans un conteur de femmes, la, la première hand sur la, la, la, la, la -le, uh, y, y fait beaucoup de, de les choses mais après 15 ans j'ai vu les capable de le faire j'ai uh, uh, fait comme ça, job comme le coordinateur center un uh, uh, wellness promotion worker des choses mine. Dans ce temps-là, j'ai à faire ma culture, euh, j'ai dansé, j'étais parti d'un de, de son dance qu'on a ramené à l'Ontario, au Canada, pour la première fois dans peut-être deux 200 ans, je ne suis pas sûr de ça, mais à un bon temps, au Moi, ma première, mes premières mailles, tu sais, et il y avait ça de la découverte, puis on avait le premier son dance euh, au. Euh, de cette grille, il y avait le centre il y avait un de la on a eu le premier dans l'Ontario' autour de ok uh, on a ramené le ici au Canada euh, le médecin que j'avais, le teacher, son nom c'était John, John Ogoni de, de Toulain, puis euh, j'ai participé dans ça, et euh, ça a commencé mon, mon, mon, mon route, euh, apprendre euh, sur la culture, puis ça est devenu euh, la façon de vivre pour moi, puis de, dans tout ce temps-là, j'ai fait des présentation de des écoles souvent sur la culture Il y avait une école que j'allais au-dessus de 10 ans, puis leur, leur examen sur la, la ça s'appelait World Religion. Oui, oh, c'est correct, continue. Okay. Anyway, uh, la culture, c'est une façon de vie pour moi. J'essaie de, de, de, de continuer à faire des choses. Je, dans, dans le temps, j'ai... J'ai euh, créé un Eagle Staff, ça s'appelle les le, le, le and recovery Eagle Staff, uh, une de, de, de, de mes euh, mes Je ne sais pas si tu as dit ça, teacher en français. Le professeur, euh, euh, ouais, ouais, ouais, mais le professeur. Professeur, c'est pas la vous, même chose. Que... Je maître, maître. Maître, oui, peut-être. Uh, mais vais j'ai maître, c'est vrai que like, il y avait dit que dans le temps aujourd'hui on a besoin des écosystèmes tout parce que le monde a changé. Avant c'était un peu différent. Les écosystèmes, c'était seulement pour euh, les nations des choses de même. Mais le monde, euh, on a besoin des choses de même pour nous aider avec notre guérison. Tu sais. Alors, euh, j'ai à 50 ans j'ai commencé une business s'appelle Bearsden euh, à London euh, et euh, j'ai pris euh, ça ne va pas je faire une chose ou non. Ça a commencé pour ma petite, puis euh, ça continue à grandir jusqu'au point que j'ai euh, une business qui permet d'être vraiment succès, puis ouais. euh, il y a beaucoup de médecine euh, mais, dans le mois de mars, c'est euh, vraiment baisé pour moi parce que c'est dans le temps qu'il y euh, a euh, year-end pour beaucoup d'organisations, puis il faut qu'ils dépensent leur argent, mais non, il faut qu'ils donnent ça au gouvernement, c'est la façon dont ça marche, tu oui, oui. dans le magasin, c'est quoi que tu vends dans ton magasin? Ben, ça a commencé, quand j'ai commencé mon magasin, moi, j'ai commencé, la première chose, j'ai eu un rêve. J'étais marié pour des années, puis euh, 18 ans, il y avait 8 ans ensemble que j'étais avec cette femme. On utilisait la drogue des alcools, puis ensuite on était dans un programme de dépenses dépendant. puis euh, on était ensemble des années, puis euh, c'était bon. Euh, a décidé de, de ramasser l'alcool encore, puis euh, moi j'ai décidé de, de pas faire ça, ça c'était la fin de la relation. j'étais dans une place dans ma vie où j'étais vraiment dans un, un, un lot, tu sais, mais j'étais ouais. encore, j'ai peu usé. j'ai commencé Puis j'ai euh, j'ai commencé, j'étais au casino un peu, j'ai fait du gambling, j'ai arrêté de faire ça pour m'accueillir parce que j'ai vu que c'était juste une autre addiction. Mais dans ce temps-là, j'ai un rêve, d'un rêve ce matin, je me suis levé le matin, j'ai dit, il faut que je fasse ça, j'avais ma fille, ma daughter, il faut que je fasse ça, ben, je perds le rêve, puis elle pensait que je j'étais fou, puis j'ai fait une, une, une huile que le rêve m'avait dit de faire, puis après ça, je l'ai tourné de bord, j'ai fait, fait un sable avec, un ointment, puis euh, j'avais... Pas une créateur, il pas de idée que le créateur m'avait donné un cadeau de moi. Il faut qu'on brive dans les rêves. Moi, je suis les rêves, là, je crois dans ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'écoute souvent au Créateur quand il me parle. Il me parle souvent. Et, um, comme j'ai juste de donner uh, une plume d'aigle à, un, à un ami uh, que je connais, j'ai uh, du moi qui me demande des choses tout le temps. Puis uh, il est venu me parler parce qu'il fait des. des, des uh, il y a de le monde à, tra à traverser au, au, au, au rêve spirituel quand ils sont le penser dans, dans, dans la, la porte de l'Ouest. Puis, euh, euh, de même, je lui donné la plume d'œil parce que c était, c était le, le créateur m'avait dit que c'était exposé de même. Anyways, euh, j'ai commencé, euh, commencé à faire la médecine, j'ai commencé à faire la beurre salve, je l'appelle. Puis, euh, c'est que c'est bon, puis si tout n'est bon, c'est bon pour la peau. Il n'y a pas de cas de condition comme Exima rosé, psoriasis, c'est n'importe quoi qui que Ça pique tout le temps, c'est rouge, ça brûle, les choses de même, les, la radiation des, du cancer, les choses de même. C'est fantastique, là, ça, ça marche assez bien, là, que les, les, les, les j'avais une femme qui rentrait mon magasin, il était le, le Corazon Cream il donnait, ça ne marchait pas, il ne t'a pas donné un chemo cream. Et puis, elle disait mon huile que je fais, puis ça a clairé son psoriasis, puis il correct. Uh, anyway, ça, c'est like, une maîtrise que je fais, puis, ensuite, une fois, je travaillais à, à Toronto, la culture, la, la culture la traditionnelle, la culture ouais. bon Culture traditionnelle. Bon, oui. Je commence à penser plus vite que je parle. <rire> euh, puis, il euh, y avait une femme qui travaillait là, puis euh, elle n'était pas autochtone, en, en puis elle a dit J'ai fait ça sur le week-end, c'est l'épinette, de l'épin, la, la, la, la, de l'épin, ping-gong. -um, Sapin, quoi. -sapin, ouais. la... Sapin, puis la greuze dedans, puis je ne savais pas. Puis, j'ai rencontré une fille, je voulais l'impresser. Je dis, Oh, ma fait de la médecine, j'ai mangé un morceau de. de, de, de... Birch Park, médecin français, Birch Park. Le corps du boulot. Le corps du boulot. J'ai ramassé l'épinette, que ça sortait. La seule avait... mm -hmm. Oui, ouais, puis euh, j'ai été, j'ai appris comment faire le menégin, ça s'appelle, euh, c'est une médecine au-dessus de 100 ans, 1000 oh, years old, Donc, euh, on faisait ça dans le temps, nous autres, c'était de médecine. La veille que ma business a commencé, j'avais faisais les deux médecines. J'ai été au marché, c'est juste un marché de week-end. Puis je m'assis une journée, puis je n'ai pas parlé beaucoup, puis je n'ai pas vendu rien. Puis la deuxième journée, j'ai oublié ma bouche et j'ai fait 500$ avec la médecine. J'ai dit, ça peut marcher. Et ça, so, j'ai loué un place puis euh, 12 ans plus tard, j'ai un magasin qui est au-dessus de euh, au-dessus de pieds carrés. Euh, puis je mets stuff comme la sauge, le truc grass, uh, uh, des dreamcatchers, des manteaux avec des franges. Uh, la médecine que je fais, des mocassins, de des mocassins de la vieille Québec, le Red Chief, uh, de Jean Pliet. Uh, uh, C'est C'est un magasin autochtone. C'est comme un training post slash une, uh, magasin autochtone. J'ai commencé ça à 50 ans. Puis, uh, c'était un succès. Je me suis dit que plus qu'une personne commence un business, ça va monter de même, up and down. Tout ça. Puis, uh, J'ai toujours, moi, j'étais chanceux, j'ai toujours, toujours fait uh, un profit le plus que l'année avant. Uh, j'ai été avec trois choses. Uh, j'ai été avec ma culture, j'ai amené moi avec moi, ma culture avec moi. J'ai amené uh, la, le produit avec la qualité parce que uh, il y a beaucoup de produits. Uh, donc, tu sais, tu peux acheter une ceinture pour 10 dollars dans le marché de quelqu'un d'autre, tu peux payer 40 dollars le moins, mais la distribuée pour 40 dollars va, va, va de, de, de, de, de, de, de durer 10 ans parce que tu vas acheter quelque chose qui est la qualité. Et puis, le, le, le customer service, le euh, clientèle. Le service à clientèle. service à clientèle parce que pour au magasin aujourd'hui, il n'y a personne qui va tourner le bord parler, euh, oh, bas bord et parler. C'est là-bas dans le coin, tu sais, pas nous autres? Tout le monde dans ton magasin c'est bonjour à Bearsden, c'est bonjour, et vous êtes euh, pis, uh, ça, ça marché. So, là, là, ma fille elle travaille pour moi, elle sait qu'elle est, est comme le, le manager. Et uh, mon, uh, moi, c'est ce uh, que je veux faire. là, uh, Je veux faire quelque chose pour laisser pour elle, puis uh, pour elle, puis ma pis son enfant, elle, ma granddaughter. Uh, je veux laisser la business, so, Elle est capable de vivre aujourd'hui. Euh, confortable comme moi. Euh, à 50 ans, j'avais rien. j'avais pas de maison, j'avais n'avais rien. Euh, puis là, là euh, je suis correct. J'ai le créateur, François Puis, euh, as, tu n'as pas toujours su que tu étais à Métis, là, puis, euh, as appris non, ça Non, non. C'est comment que tu as appris ça exactement? j'ai ben, quand j'ai... Quand j'ai été dans, dans le programme de dépendants, ça, ça dit dans le programme il faut que tu trouves un HP, un pouvoir plus gros que toi. Tu sais? yeah. Puis, euh, j'étais né dans, dans, dans, dans, dans l'école catholique, puis moi, ça ne marchait pas pour moi. Et euh, la, fille que je, la femme que j'étais avec, elle était autochtone, et euh, on a commencé à faire des choses avec elle. Puis, euh, dans le temps, j'ai eu une, une, une de mes tantes sur le, le côté de, mon, de ma mère qui faisait un peu de, de, de recherche. Puis, elle, elle avait trouvé qu'on avait du d'autres dans notre famille. Puis, elle ne savait pas que ça voulait dire. So, elle pensait que c'était un rênes. Puis, elle, elle avait arrêté là. Puis, euh, euh, ça... Plus tard, après ça, j'ai trouvé que Wanda, c'est comme, je crois que c'est comme, euh, comme un métier, right? c'est quelqu'un avec le, le sang. C'est ouais, le mur en le ouais. Ouais. So, um, puis après ça, plus tard, j'ai you know, appris un peu plus que, que ma, ma grand-mère était à Fortune sur le côté de mon père, à la moitié est anyway, puis euh, pour moi, j'ai juste commencé à marcher, c'était une une façon de vie puis quand j'ai tourné bord puis j'ai uh, participé dans le des choses de même uh, c'est juste j'ai commencé à danser des power des, pow -wow, uh, des con de, de à conduire des des, uh, des sweat des choses de même uh, puis c'est juste une façon de vie là c'est c'est c'est c'est difficile parce que on a nous autres là, les métiers on a pas une carte qui dit hey on est métiers See, on n'a pas une carte du gouvernement. tu sais. Je sais que tu es capable de voir des... Il y a des personnes qui en ferment, mais ils ne sont pas légales, tu sais. Oh, um, uh, um, souvent, parce que ma, ma, ma ex, uh, lui, il porte pas du tout parce qu'on ne savait pas dans tu sais. encore aujourd'hui, tu uh, sais, il y a du monde qui dit, « oh tu n'es pas un nous autres. Quand je travaillais sur une réserve, sans dire le, le nom de réserve, um, je travaillais dans une place comme Vichel Healing, Wallace. Bon, puis quand il y avait besoin d'une cérémonie pour une raison, comme quand, quand on avait uh, 9-11, je travaillais à ce cérémonie là Et puis uh, il m'a appelé, puis on a fait une cérémonie, là, pour, pour ça. Puis la personne qui appelle, c'est moi. Tu sais? On a un funérail, la personne qui appelle, c'est moi traditionnel. Puis ensuite, dans l'autre main, c'est, oh, t'es pas une zone parce que tu pas une carte. Tu sais? es pas la moitié, tu es une métier. Tu es pas statué, là, on va dire. Exactement. Puis, c est, c est, c est, ça casse. It breaks my heart, c'est ça, mon, mon cœur tu sais. Um, et même, des fois dans mon magasin, je moi, mon qui puis il dit, oh, ça c'est le jaganache le plus jaganache Puis, le joie c'est juste le mot pour la pour, pour, pour pour personne qui est blanche. Mais c'est la façon dont tu le dis, hein. C'est comme oh, oh, Puis, oh. Dit, moi, je suis pas si c'est ça va me charger plus, tu sais. Oh, ouais, ouais. c'est juste ma façon de... de, de, de ensuite, oh, oh, m'excuse, tu sais, mais... Um, il faut qu'on commence à venir ensemble. Ça, c'est une chose qu'on a vraiment un gros problème, mais je trouve dans le sud, spécialement où je suis c'est un peu difficile comparé au nord. Au nord, c'est un peu plus ouvert. Moi, ma maîtresse, moi, la, personne que j la première personne que j'avais appris, lui, il était avec les... Oh, je ne sais pas si je devais parler de ça ou non, mais il est avec une... une, une, une, une, une, une, une il, il, il, il, carried, uh, il, il y avait un type qui avait, la paix pour les uh, fractions. fraction. Comment uh, uh, anyway, je ça dis en français Qu'est-ce que tu dis ça Je m'ai appris que toute personne, Quelqu'un va apprendre, quelqu'un a besoin de l'aide, le tabac, le tabac il est offert. You help them. Okay. Oh. C'est ça la façon que je fais des choses, moi. Je, je, je, tentais, je, je, je pensais de de ça. Là. Mon appel, j'étais à Sudbury, puis un euh, à, à, à, à collège à Boréal. Puis euh, faisait une chose pour le, le métier, puis il y avait du monde qui était autochtone là, là. Puis là, là, là, le crowd, là, les organes, il y avait du monde qui a demandé, il n'y avait pas de Sundance. Puis euh, la, une personne avait dit, « Oh, ça, c'est quelque chose qui est secret pour nous autres, c'est secret. » Puis moi, j'étais la prochaine personne à parler. Puis j'ai monté là, j'ai dit, « Si tu veux apprendre euh, des choses de même, tu peux me demander, parce que moi, je, est, on essaie le temps d'arrêter d'avoir des secrets de même. Il faut qu'on partage notre, des choses, parce on est euh, capable de comprendre. Parce que c'est pas une chose, le monde pense qu'on a une Sundance, euh, on, on, on s'attache à un arbre et comme un singe, back and forth, we swing, tu sais. C'est pas ça du tout, tu mm -hmm. uh, sais. So, um, anyway, je uh, me rappelle après avoir été un helper à, à Rain Dance, puis j'ai eu des problèmes parce que qu'il savait que j'avais parlé des choses de même, puis il ne voulait pas qu'on fasse ce que je fais ça. Puis, uh, so, comme je dis, je fais des choses des fois que y a du monde qui aime pas ça parce que c'est le cas. Mm -hmm. On est dans la, la, la, la, la on a dit la Seventh Prophecy, le de, de sept, de septième. C'est le temps qu'on ouvre hein. les portes. Oui, ouais, c'est le temps qu'on ouvre la porte et qu'on commence à travailler ensemble. C'est très oui. important c'est spirituel. Oui. C'est une chose spirituelle. So, si quelqu'un veut apprendre notre façon, il veut marcher de cette façon, il veut être une bonne personne, pourquoi les arrêter? C'est le sens, non? Oui, oui. Pourrais-tu nous parler de... Toi, tu es un porteur de pipe. Parle-nous de... de C'est quoi ça, le porteur de pipe? Ben, la façon de la pipe que j'ai retournée, moi, j'ai reçu la pipe. Moi, il y a une histoire avec ça. Um, je me rappelle, j'ai un ami, moi, il travaillait, il, il, il, uh, il est Dr. Tony, il est à Sudbury. Puis, uh, dans le temps, il, il travaillait dans le Nord. Puis, uh, on avait parlé, puis c'est moi qui l'avais sponsoré dans ma première année au Sundance. Puis, dans ma première euh, année, j'ai eu un rêve comment faire un tambour. Et puis, euh, le tambour que je fais, moi, c'était un peu différent. J'ai juste le signe pour faire des tambours. Euh, et euh, c'est la façon c'est venu dans un rêve. So, un tambour pour moi-même. Puis j'avais fait son premier tambour pour lui. C'était le de deuxième de tambour, que je jamais fait. Puis on avait été de notre façon. C'était un tambour de brignade, mousse. And, uh, puis uh, quand c'était là. Puis uh, un jour, uh, on a, je l'ai appelé, puis uh, on a commencé à parler. Puis Daniel, il dit, j'ai eu un rêve que je posais de faire une petite pour toi. Il you know, dit, non, Rick, j'ai dit, ça c'est quelque chose parce que moi j'ai un rêve. Que je suis supposé faire un tambour de, de, de bison pour toi. Puis, lui, euh, oh, je te dis, lui, moi, je suis ici as, à, à London. Lui était, tu sais, on parle à like, Conora quelque chose de plus loin que ça. Tu as fait ton nom, tu sais. Um, puis, um, anyways, on ne savait pas comment on est supposé être ensemble à se rencontrer. Puis uh, après trois mois plus tard, j'ai eu un appel. J'ai dit Daniel, il dit, je t'ai invité à, à, à, à une chose, j'ai invité une place. Uh, puis uh, il avait dit le nom de la place. J'ai puis, uh, puis, uh, dit ce que c'est J'ai dit mon office, il est right across the street, l'autre like, like, uh, bord de la rue de mon office, où je travaillais longtemps. Donc so, il est descendu uh, dans un, un, un une top vraiment, vraiment méchant, Et puis, il m'a présenté la La journée. Après, il a tourné bas, il m'a présenté la pipe. Et puis moi, j'ai présenté le tambour. Il m'avait dit que c'était une pipe de grand-père, un Thunderbird pipe. Puis, j'étais supposé avoir une relation avec la pipe, Le commence à connaître la pipe. So, j'ai fait un sac pour la pipe, puis les mis par mon lit, puis il était avec moi tout le temps, j'ai dormi avec. Euh, puis quand le printemps il est venu, j'ai été faire un fast euh, pour la pipe. Il m'avait dit qu'à chaque fois les tonnerres venaient, là, je fume la pipe. Puis euh, so, pour à peu près dix ans, au-dessus de dix ans, à chaque fois les tonnerres viennent, j'ai euh, fumé la pipe. Et puis euh, des années ont passé, puis on s'avait rencontré, je faisais des sweatss avec du monde qui était dans, dans le programme de détermination au commencement, ou de la plage que je travaillais. Ils m'avaient euh, laissé faire des sweatss. Puis, euh, je disais, Rick, j'ai encore fumer les pipes au trait. j'étais exposé de façon ça pour un an seulement. <rire> so, j'ai fait ça ans, au bout de dix ans. So, c'est une pape, la pipe, c'est... Oui, euh, que J'aime... Je veux parler à peu près, c'est souvent euh, ça attend le mot peace pipe. J'attends une pipe de paix. Chaque fois que j'attends ça, je dis ça c'est Hollywood. Il n'y a pas une chose qui s'appelle une, une pipe de paix, jamais. On a différentes pipes on a des pipes de grand-mère, des pipes de grand-père, des sun dance pipes, des, des, des pipes douces, il y a toutes sortes de pipes. Puis, toutes ces pipes-là sont capables d'être utilisées pour une cérémonie comme la paix. Mais la même pipe qui, est, qui peut être utilisée pour une cérémonie comme un funérail, un mariage, pour prier, c'est la façon qu'on c'est notre connexion avec le créateur, tu sais? So, um, j'avais une chose qui a eu avec la pipe. Uh, je fumais la pipe avec tout le monde. Puis, uh, quand j'étais, toute ma séparation avec mon ex, uh, elle disait des choses qui étaient pour moi, I guess. Uh, So, j'ai amené la pipe à un de mes maîtresses qui était à Puis, J'ai laissé la pipe avec lui pour une semaine. J'ai dit, tiens, je ne sais pas si je suis supposé d'avoir cette pipe. So, il, il y a du monde qui est en train de m'envoyer du méchant mais la médecine, la médecin médecine, médecine. Puis j'ai laissé la pipe avec lui. Puis, je ne sais pas ce qu'il a fait. Je sais qu'il a fumé, il l'a mis dans un arbre, il, il était dans le sweat lodge avec. Puis, une semaine ou ça, j'ai retourné. Puis, la, la première chose que, que ça a commencé à sa bouche, il a dit, y euh, a des femmes qui, fument. Tu, tu laisses les femmes fumer la pipe? Oui ou non? Know. Il, il savait. Il savait que je l'ai dit. Il dit, Daniel, c'est une pipe pour des hommes. Il dit, seulement les hommes sont capables de fumer ces cette pipe là cette pipe-ici. C'est pas les femmes qui sont postposées. So, j'ai appris, tu uh, sais. Puis, il dit aussi, c'est uh, pas pour les jeunes hommes, c'est pour les des hommes. So, euh, j'ai encore la pipe, ça fait des années que je, je l'ai. Euh, C'est une façon de prier. La pipe est vraiment importante pour moi. près comme l'ego staff que j'ai euh, créé, il y, a, il y a toutes sortes de choses que tu as donné à moi euh, dans le temps. Euh, j'ai aidé le monde, puis tu as donné des cadeaux, tu donné des cadeaux, tu donné des choses. Donc, pour, merci pour m'aider avec ça. Merci pour m'aider avec ça. Et euh, un jour, quand je travaillais à Toronto, euh, euh, j'ai, cultural coordinator. So, j'ai commencé à mettre l'égo staff ensemble. Uh, je ne savais pas même si c'était un staff. Je pensais que c'était juste euh, un, un bâton. Le euh, de, de bâton, lui-même, euh, c'était donné par les Boys Scouts du Canada. Je faisais des présentations sur la, la culture au j'ai aidé à pogner des, des badges qu'ils faisaient. Puis, ils m'ont donné un cadeau. Il y a, il y a encore le, le, le crest sur le, le, le bâton. Uh, puis, il y a le, le, le, le, ça dit Boy Scouts Canada dessus. Puis, j'ai des choses qui continuent à venir. Là, il y a eu des premiers exemples. Il, il y a une plume d'aigle là-dessus. Uh, J'étais un, un power. Uh, il y avait un homme là qui uh, j'ai beaucoup de respect pour. Il était uh, un, un vétéran Puis, uh, il me regardait danser, puis c'était sur ma fête, hein, puis, euh, il, il m'a approché avec, euh, avec une plume qui a enveloppé dans un, un morceau de matériel, puis, et, puis euh, il a dit, c'est moi aussi, il a dit quelque chose à même, de m'a essayé de le translate en français, il dit, euh, Daniel, je te regarde danser, il dit, tu danses, tu danses vraiment fort, il dit, je veux que tu saves comment important que le staff que tu as, c'est pour, que faut que tu continues à, à à les amener, puis à continuer à porter ça ici, à partir partout. Il dit puis il faut que ça soit difficile parce que des choses vont changer. Comme là, là la drogue, puis ça, c'est tout légal, right? Puis moi, souvent, euh, c'est comme je suis seul avec ça, avec les Gustavs. Parce que moi, euh, c'est comme on n'use pas la drogue, spécialement quand tu est en cérémonie des choses de même. Puis euh, il dit j'ai une plume ici, et c'est ça, c'est la première plume que j'ai jamais reçue. Puis cette plume, euh, j'étais à Bosnie, j'étais à Afghanistan. Il m'avait dit qu'il était trois différentes batailles, il était trois différentes guerres. Puis euh, il dit euh, jusqu'à qui était un de ces garçons-là, euh, il y avait une carabine qui a été shot dans la tête. Puis la seule chose avait Merci. la plume, il y avait la plume dans sa casquette, c'est metal hat. Donc so, il, envoy, il, a, il a envoyé à l'Allemagne, Germany, pour euh, euh, une opération. Puis la seule chose qu'il avait à lui, c'était ces dog tags, c'est les medical records Et it. Yeah. La plume. Puis il dit, um, il, dit il, croit, il croit que cette plume-là, c'est ça est en, en vie parce que la plume était dans sa casquette. Oh. Puis il dit, je veux te présenter cette plume ici pour tous les vétérans. Donc, ce qui ont vu, parce qu'il y en a beaucoup qui sont, dans, sont dépendants de l'alcool et de la drogue, j'ai commencé à pleurer comme un bébé, un bébé, moi j'ai reçu cette plume, puis il m'a demandé de le me mettre sur Legal staff, puis je l'ai mis sur Legal staff, puis c'est en cours là-dessus, Ok, Dan, uh, on va prendre une petite pause, puis on revient. Ok.